Mm hmm. Je suis bibliothécaire, plus précisément, je suis technicienne d'information documentaire et de collection patrimoniale. Je travaille à la bibliothèque de l'IUT et de l'IJBA, le centre de ressources Montaigne. Je suis en charge des de collections, des acquisitions, de formation auprès des usagers, donc des étudiants et des enseignants qui fréquentent la bibliothèque. Et je travaille également au niveau de l'accompagnement de tuteurs étudiants qui travaillent pour le Plan réussir ma licence, c'est un accompagnement euh, des étudiants euh, en licence qui et ça, ceci, cette mission se situe plus au niveau du campus universitaire de Pessac et, euh... Donc nous on travaille, on est un peu éloigné, enfin on est éloigné du, du campus, on est en centre-ville, mais euh, on n'a pas du tout cette sensation d'être euh, désolidarisé euh, du campus parce qu'en fait on, à travers le service euh, commun de documentation, on travaille vraiment euh, en équipe et y a, euh, on, en fait c'est un gros service où il y a de 80 personnes et euh, en fait il y a une transversalité des missions, des compétences et euh, du coup voilà on, on est euh, une petite équipe ici au CRM mais on est sur des missions transversales que ça soit au niveau de la, des services au public, de la médiation du document, de la formation, on peut faire appel en fait aux compétences de tout le monde et euh, avec cette sensation de rendre le même service ici que sur le campus et euh, voilà de faire partie d'un tout. Alors nous on est une bibliothèque vraiment, enfin on fait partie du service commun de la documentation de l'Université bordeaux Montaigne, euh, Donc on dessert tout ce public-là de l'Université bordeaux Montaigne. mais c'est vrai que plus spécifiquement les étudiants de l'IUT et de l'IJBA. Donc à savoir, euh, il y a une partie infocommunication, avec tout ce qui va être euh, communication des organisations, journalisme, et une partie euh, animation sociale et socioculturelle avec service aux personnes. On s'appuie énormément sur l'offre de formation, euh, quels sont nos lecteurs, quels sont, euh, voilà, quelles sont leurs filières d'enseignement. De, de, nous, on est une bibliothèque euh, essentiellement d'actualité, donc on va faire de la veille en fait, sur les métiers, sur les futurs métiers sur lesquels ils sont destinés, leurs leur thématiques d'enseignement, et on fait de, de la veille. On, on suit euh, l'édition, en fait. Euh, on se sert des revues professionnelles et on travaille à avec beaucoup sur la suggestion des enseignants et des, des étudiants eux-mêmes. Ben alors, un des aspects euh, très importants de la gestion des collections, c'est le signalement de nos collections pour qu'ils soient visibles justement dans nos catalogues, euh, catalogues local et national, pour que les étudiants ou les usagers puissent trouver de la ressource. Euh, ben on signale ces documents, c'est ce que nous, on appelle dans notre métier le catalogage. Donc, euh, on décrit les documents selon des, selon des normes euh, de façon à ce qu'ils soient bien... Euh, présenté et retrouvable dans toutes les universités de, de France. Les universités de Bordeaux, en fait, les, le catalogue s'appelle Babor Plus et euh, toutes les universités ont un catalogue qui sont rassemblés dans ce qu'on appelle le catalogue national, le Sudoc, qui permet en fait, de faire une recherche globale euh, à l'échelle française et de faire éventuellement des demandes de prêts entre bibliothèques pour des échanges en fait, euh, entre les universités. la chance en fait qu'on m'ait confié cette année une nouvelle mission qui est de, de gérer en fait avec d'autres collègues des moniteurs des tuteurs étudiants qui participent à un projet qui s'appelle enfin, qui s'appelle réussir ma licence et qui est un, un accompagnement auprès des étudiants de licence et notamment de première année dans dans leur parcours pour réussir donc leur, leurs études et notamment notre rôle c'est de les amener en bibliothèque, de leur faire utiliser tous les services, savoir chercher de la documentation dans nos catalogues, etc. C'est vraiment en fait être un appui pour leurs études via l'utilisation des bibliothèques. Moi, je travaille essentiellement euh, sur de la collection plutôt papier. Tout ce qui est numérique, euh, on, les, on les utilise, on, la, on apprend aux étudiants à entrer dans nos ressources documentaires. Après, moi, je ne participe pas aux acquisitions ni à la gestion de cette documentation en ligne. Par contre, forcément, on se forme et on forme les étudiants à l'utilisation de cette ressource qui est de plus en plus importante dans l'offre éditoriale en sciences humaines. Ben, en fait, l'université s'abonne à des plateformes euh, d'outils de, en ligne, où, par exemple des bouquets de revues où on va trouver des articles, des bouquets de, de livres numériques. On a des outils comme Europresse qui permettent de faire de la veille et de la recherche dans la, dans la presse d'actualité française et internationale. Euh, ben moi en fait j'ai fait des études de géographie et ensuite j'ai travaillé un petit peu dans l'environnement et euh, j'ai cherché à me reconvertir euh, dans le milieu des bibliothèques puisqu'au départ en fait j'avais vraiment envie de travailler euh, auprès de, de personnes âgées et de l'accès à la culture. Donc j'ai commencé à travailler dans des bibliothèques territoriales et le, le hasard du parcours a fait que je me suis retrouvée en bibliothèque universitaire. Ça m'a plu, donc j'ai souhaité passer les concours des bibliothèques euh, voilà, de l'enseignement supérieur pour travailler en bibliothèque universitaire. Euh, il y a un parcours un petit peu idéal, c'est de passer l'IUT qui prépare au métier du livre. Euh, voilà, C'est un petit peu la voie royale qui, qui nous prépare très bien aux concours à la fois territoriaux et universitaires. Mais après, il y a des parcours de vie qui font qu'on ne passe pas forcément par l'IUT. Moi, je n'ai pas eu ce parcours-là. Voilà. Oui, en fait euh, moi j'ai découvert vraiment, enfin j'étais étudiante à l'université Bordeaux-Montaigne, voilà, donc euh, euh, ben j'avais vraiment ce parcours euh, usager, étudiant, et en travaillant en fait, je suis devenue monitrice étudiante en bibliothèque, et j'ai vraiment euh, découvert en fait cet aspect euh, d'aide à la pédagogie qui m'a énormément plu, et euh, finalement moi qui voulais travailler auprès d'un public euh, complètement différent, j'ai trouvé que le, voilà, le milieu, euh, travailler auprès des enseignants, des étudiants, ça m'a plu, et euh, voilà, après, j'ai vraiment souhaité m'orienter dans ce domaine-là parce que je trouve qu'en tant que bibliothécaire, on a, un peu, enfin, on a un rôle très important dans cette transmission du, du savoir. Un petit peu, on n'est pas sous les feux des projecteurs, on est là, on est vraiment en appui, on est une aide et je trouve ce rôle très valorisant. Alors moi, ce que je préfère dans ma mission, c'est tout simplement le contact auprès des étudiants et des enseignants. C'est vraiment quand ils arrivent avec une demande, un besoin de documentation, et qu'on ben, est à même de, leur, de les renseigner, de leur fournir le document parce qu'on l'a, le contenu, ou qu'on peut les renvoyer, qu'ils repartent avec une solution pour leur projet pédagogique. Ou voilà. Ça, c'est ce contact-là, Voilà, c'est ce que j'aime.